mathématiques. Aujourd'hui, nous allons traiter euh, des mathématiques euh, basiques. On entend parler par mathématiques euh, basiques, des mathématiques euh, fondamentales, des mathématiques élémentaires, des mathématiques essentielles qui vous permettent de comprendre, de traiter des mathématiques de haut niveau. Beaucoup négligent ces mathématiques euh, élémentaires. Or dans les mathématiques de haut niveau, euh, pour des théorèmes, pour des propriétés, des propositions, il faut, on utilise ces mathématiques euh, élémentaires pour comprendre, pour euh, démontrer euh, ces théorèmes, propriétés et propositions. Aujourd'hui donc, nous allons, euh, nous entretenir dans cette vidéo sur euh, essentiellement sur euh, l'ensemble R des nombres réels, la droite numérique réelle. Nous allons aller spécifiquement nous concentrer sur les intervalles de R. Si vous êtes nouveau dans, euh, sur cette chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification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 l'ensemble de nombres réels. L'ensemble R, ça se présente sous la forme d'intervalle. C'est l'intervalle allant de moins infini à plus infini. L'intervalle allant de moins infini à plus infini. On peut représenter R comme une droite. L'ensemble R est une droite qui est appelée la droite numérique. R est appelée la droite numérique, la droite numérique réelle. Alors R se présente, on peut représenter R, la droite numérique réelle sous la forme voilà, sous cette forme. Voilà. Moins infini. Plus infini. Donc voilà. Voici notre droite numérique. Et on passe pas le centre. On passe par 0. Donc, ça continue. Plus infini. Moins infini. Alors, euh, voilà notre droite numérique. Ici, dans ce cadre que. Euh, il y a une partie des mathématiques qui traite l'analyse la, euh, de cette droite et appelée, cette partie-là est appelée l'analyse euh, de la droite numérique ou bien l'analyse de la droite. Alors, euh, R, c'est une droite qui est appelée droite numérique. Donc, euh, si je prends O, le point O, je peux associer 0. Si je prends un point. Je prends x, un réel, quel que soit x que je prends dans R, je peux associer un point M. Donc, au point x, je peux associer le point M. Et je dis que x est l'axis du point M et le point M est l'image du, euh, du réel x. À tout nombre réel, on peut associer un point. Donc, euh, au point euh, d'origine O, j'associe le nombre réel 0. Je peux aussi, à tout réel, à tout nombre réel, A, B quelconque, dans R, je peux, associer, je peux associer le point A qui a pour coordonnées, euh, qui a pour abscisse A, le point B qui a pour abscisse petit B. Alors, nous venons de voir de localiser des points sur cette droite. Une droite de l'ensemble de points. C'est une droite. La droite numérique. Tout réel est l'abscisse des points. Quelconque. Dans cette partie, nous allons écrire les différentes situations sur les nombres réels. Si je prends A et B deux nombres réels, A et B deux nombres réels, tels que A plus petit que B, A plus petit que B, alors je. Je, je, je vais expliquer, je vais... Que me dit X se trouve entre A et B Que me dit X se trouve entre A et B X se trouve entre A et B, nous allons écrire son encadrement, nous allons écrire sous la forme d'intervalle, et nous allons représenter cela graphiquement. Nous allons représenter cela. Alors, donc, X se trouve entre A et B, il y a quatre manières de Première manière, j'ai x se trouve entre a et b. X se trouve entre a et b. Ça, c'est une méthode, une, une, la première manière. Deuxième manière de je peux écrire x se trouve strictement, voilà, a est strictement inférieur à la x et Inférieur à ou égal à B. Ça, c'est la deuxième manière, sous la forme d'encadrement. Dans tous les cas, X est compris entre A et B. Deuxième manière d'écrire, troisième manière, X peut s'écrire comme ça. Ici, inférieur à A, inférieur à B. De cette manière, X est toujours compris entre A et B. Et ici, c'est les inégalités. Ici, c'est au sens large, et ici, c'est ici au sens large, ici au sens strict. Et la quatrième manière d'écrire, les inégalités X est coincées entre A et B, se trouvent entre A et B, voilà les inégalités au sens strict. Ça, c'est, on a traduit le fait que X se trouve entre A et B sous la forme d'encadrement. Il y a quatre encadrements possibles. Ici, sous la forme d'intervalle, X se situe entre A et B. Ça, ça nous conduit à X à partir de l'intervalle A, B. Mais comme c'est inférieur ou égal, c'est fermé sur A, fermé sur B. Ici, X, c'est strictement inférieur à partir de l'inégalité A. Donc, on aura A ouvert et B, c'est fermé. J'ai ici, je traduis ça, X, est compris entre A et l'égalité, ici, est au sens large. Donc, X appartient à la A fermée et B ouvert. Et je traduis ici l'égalité, ici, au sens large, euh, strict. Donc, j'aurai, là, ça se traduit par X, à partir de l'intervalle A ouvert, B ouvert. Ça, on a traduit le fait que X se situe entre A et B sous la forme de quatre encadrements, sous la forme de quatre intervalles. Nous allons maintenant représenter, euh, donner la représentation sur la droite réelle. Alors, X est compris entre A et B avec... Euh, euh, le premier cas, on aura ici A et B, je prends notre droite numérique moins infini, plus infini, notre droite numérique, je mets A et B, puisque A est inférieur à B, on a dit que A est plus petit que B. Donc j'ai ici A, l'ensemble R est un ensemble qui est ordonné, nous avons présenté dans une de nos vidéos que l'ensemble R est un ensemble qui est ordonné, c'est-à-dire... Euh, il y a l'ordre dans R. Je vous invite à suivre cette vidéo euh, sur l'ensemble R qui est ordonné. Nous, nous avons ici A plus petit que B. Ça me permet de disposer selon l'ordre, du plus petit au plus grand. Donc, j'ai ici euh, euh, A fermé sur A, fermé sur B. Donc, le X se situe à ces niveaux-là. Donc, X c'est entre A et B, donc l'intervalle est fermé entre A, fermé sur A, fermé sur B. X, je vous représente ici, plus infini aussi, là, moins infini, moins infini, plus infini. J'ai mon intervalle, j'ai A, B, des deux points, les deux réels. J'ai quoi J'ai ici euh, euh, ouvert ce A, donc je vais ouvrir ce A et je ferme sur B, donc euh, voilà notre X, et X est ici, et de là, j'ai ici fermé sur B, euh, fermé sur A, ouvert sur B, donc l'intervalle moins infini toujours, donc numérique, j'ai fermé sur A, A ici, et ouvert sur B, donc X se situe à ce niveau, donc j'ai mon X ici, et ici, le dernier, j'ai moins infini, A plus infini, j'ai AB, tous les deux, c'est ouvert. Donc c'est ouvert sur A, ouvert sur B. Donc, A ici, B là, donc X est à ce niveau. X n'est ni égal à A, ni égal à B. X est entre A et B. Donc, on vient de traduire le fait que X et compris se trouve entre A et B. Maintenant, on va traduire le fait que X est plus grand, X est plus grand, plus grand que, que A. Je veux dire, X est plus grand que A, X est plus grand que A peut se traduire de deux, je peux l'écrire de deux manières. La première manière, j'ai X plus grand. Supérieur ou égal à A, ou je peux le traduire strictement supérieur à A. J'ai deux manières de dire plus grand que A. Donc euh, ici, là, je vais écrire sous la forme d'un cantement plus supérieur ou égal à A, ça veut dire que X appartient à l'intervalle fermé sur A. A plus infini. Et ici, j'ai là X. Strictement supérieur à A, donc plus grand cas dans tous les cas. Donc A, A plus infini est ouvert sur A. Et la représentation sous la forme, euh, euh, la représentation de ça, ça fait moins infini A plus infini. Et j'ai mon A qui est ici. Et j'ai de A à plus infini. Donc mon X est là. A, A plus infini. A, A plus infini. Donc. On oriente euh, que ce soit euh, parce que l'ensemble est ordonné. Donc ici, on a, euh, les x sont ici, de a jusqu'à plus infini. Et ici, on a notre intervalle moins infini, moins infini à plus infini. J'ai mon a qui est ici. Et ici, comme c'est strictement supérieur, c'est ouvert sur a plus c'est fini. Donc, mon x est là, mais x ici n'est pas égal à A. Est Donc, on a traduit euh, le fait que x est plus grand que A. On a deux encadrements de x plus grand que A, deux intervalles de x plus grand que A, deux représentations de x plus grand que A. Euh, autre chose, nous allons traduire le fait que x plus petit que a. x est plus petit. est plus petit que a. x est plus petit que a. x plus petit que a se traduit comme quoi a est inférieur à x. ou bien x plus petit que a, ça veut dire que non, x est inférieur ou égal à a. Où soit x est inférieur à a. Donc x plus petit que a, se traduit par inférieur x inférieur ou égal à a. Ici, x inférieur strictement à a. Sous la forme d'intervalle, j'ai ici x appartient à l'intervalle moins infini à a, puisque c'est inférieur ou égal, donc l'inégalité, je ferme sur a. Et ici, inférieur strictement. Donc j'ouvre sur a. Moins infini à A, ouvrez. Et sous la forme de sa représentation, j'ai l'intervalle alors de moins infini à plus infini. Moins infini à plus infini. Et ici, j'ai mon A qui est ici. Donc, euh, je ferme sur A. Donc, les X sont à ce niveau plus petit que A. Les X sont là. Et euh, la dernière représentation, j'ai moins infini plus infini. Donc, j'ai moins A, mais comme c'est X est inférieur à A, j'aurai ici l'intervalle qui est ici est ouvert. Donc, moins infini jusqu'à A. Donc, les X sont à ce jour. Donc, X plus petit que A se traduit de deux manières. Il y a deux encadrements possibles de X plus petit que A deux encadrements possibles de X, euh, deux intervalles possibles. Et x plus petit que a et aussi deux représentations. On de, un exemple. Nous allons prendre des exemples. Le premier exemple, je vais représenter x supérieur ou égal à 3,5. X supérieur ou égal à 3,5, demi, je vais donner sa représentation et euh, sous la forme, ça c'est sous la forme d'intervalle, euh, dans j'aurai ici, je vais écrire là, ça c'est ça conduit à x sous la forme d'intervalle. X, c'est l'intervalle de 3 demi à, à plus infini, x plus grand que 3 demi sous la forme d'intervalle. Sous la forme d'un cadre, euh, sous la forme de euh, euh, la représentation sur la droite numérique, j'aurai ici euh, l'intervalle. J'ai l'ensemble R, la droite numérique, notre droite numérique est là, moins infini à plus infini, notre droite numérique. J'ai 3 demi ici, plus grand que 3 demi. Je vais de 3 demi numéro plus infini. Donc mon x se situe à ce niveau-là, 3 demi à plus infini. Euh, je peux écrire euh, cet intervalle-là sous la forme d'ensemble. Je peux écrire euh, l'ensemble 3 demi plus infini. Je peux écrire sous la forme euh, d'intervalle, euh, d'ensemble. Je définis comme l'ensemble des x, éléments de R, tel que x est supérieur ou égal à. R supérieur ou égal à 3 demi. Ça j'ai écrit par euh, compréhension l'ensemble intervalle- moins euh, x supérieur à 3 demi. Euh, je peux aussi traduire x l'intervalle. Deuxième exemple, x moins 7 à 2. Ça je peux le traduire sous la forme de euh, euh, je vais, je vais traduire sous la forme d'encadrement. Si je prends, par exemple, euh, sous la forme, euh, euh, la définition de ça hein, par euh, compréhension, ça c'est l'ensemble des X éléments de R, tels que X est compris entre moins 7 et 2. X est compris entre moins 7 et 2. Euh, x serait, appartient à l'intervalle moins 7. 2, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est équivalent à dire que x, ça c'est la représentation sous la forme d'intervalle, je vais donner l'encadrement de x, x est compris entre moins 7 et 2. Ça c'est sous la forme d'intervalle, euh, d'encadrement. Et ici c'est sous la forme d'intervalle. On, on a retrouvé sa forme d'encadrement. On peut aussi euh, retrouver euh, la représentation sur la droite euh, euh, numérique. Donc j'ai ici moins 7, j'ai la 2. Donc euh, x est coincé entre moins 7 et 2. Donc les x sont à ce niveau. On va parler de la réunion. Donc euh, réunion réunion d'intervalles de R. Donc on va faire la réunion de deux intervalles de R. On va faire la réunion de deux intervalles de R. Donc je prends soit A, je prends soit A et B, deux intervalles de R. Alors, soit A et B, deux intervalles de R. C'est un de R. Je prends deux intervalles de R. Je vais faire la réunion A union B. La réunion, on lit A union B. C'est un ensemble qui est défini comme l'ensemble des X. Éléments de R, tels que X et dans A. O, X est dans B. Donc, A union B, c'est les éléments de R qui sont dans A ou dans B. Il faut bien noter le terme ou. L'union se traduit par O. Euh, on, peut, on peut prendre un exemple Je vous donne l'ensemble A et je prends sous cette forme d'intervalle, l'intervalle allant de moins infini, moins infini à 0, l'ensemble A. L'ensemble B, je le prends sous la forme 0 à plus infini. Alors, L'union A, union B, c'est les éléments qui sont dans A ou dans B. Dans A ou dans B. A, ici, c'est l'ensemble qui est comment Des nombres qui sont, des réels qui sont négatifs. B, c'est l'ensemble des réels qui sont positifs. Donc, euh, Ici, c'est des réels qui sont négatifs ou nuls. Ici, des réels qui sont positifs ou nuls. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a On a A union B, c'est les réels qui sont positifs ou nuls, union. Donc, euh, je vais faire là, l'autre là, moins infini, 0. Voilà, fermé, union, 0, fermé, A plus infini. Là, 0 est de part et d'autre dans les deux. Dans cet intervalle, je peux traduire comme étant moins infini. à hein, plus infini. De par une autre, ça contient zéro. Donc, ce n'est rien d'autre que R. Le B qui est ici, on le traduit par l'ensemble des réels négatifs, c'est R moins. Le A, le, le A qui est ici R. Donc, est, donc pas R-. moins de b et par pas r plus l'ensemble des nombres réels qui sont positifs a b l'ensemble a c'est l'ensemble des réels qui sont négatifs donc r se traduit comme r moins union r plus l'ensemble des réels positifs union l'ensemble des réels négatifs on peut le traduire sous la forme d'une. Donc c'est les éléments qui sont, c'est les éléments qui sont soit les réels qui sont soit négatifs, soit positifs. Voilà. Autre chose, on peut traduire ici, je vais donner ici A, si je donne A égale l'intervalle allant de moins 3 à plus infini. Je prends B à l'intervalle allant de 3 à plus infini. Donc A union, on va chercher A union B. C'est les éléments qui sont dans A ou dans B. Or, ça, comment on peut le traduire Les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc. Euh, c'est, ça va donner, on peut matérialiser ça sur le, euh, graphiquement on peut le voir graphiquement aussi donc on aura ici graphiquement on aura, on aura ici euh, l'intervalle allant de euh, euh, de moins 3 donc on a, la droite numérique, c'est moins infini, plus infini, donc ici on a moins 3 à plus infini donc moins 3 sur moins 3 c'est fermé donc, moins 3 à plus infini. Je suis ici. Et de l'autre côté, j'ai quoi c'est de 3 à plus infini. Donc, je suis ici. De 3 à plus infini. Je vais assurer de ce côté. Donc, les éléments qui sont dans A ou dans ça, ça donne tout simplement l'intervalle de moins 3a plus effet. donc a union b puisque cet intervalle là est contenu dans cet intervalle là a est contenu inclus dans b donc a union b ça donne notre a, voilà a qui est l'intervalle moins 3a plus c'est ça il est question de l'union on va utiliser les mêmes, on garde euh, l'énoncé, on va maintenant définir euh, le cas de l'intersection. Donc ici, je vais parler de l'intersection d'intervalles. Intersection, intersection d'intervalles de R. Donc je vais prendre A et B deux nombres avec deux intervalles de R. L'intercession, maintenant, on va désigner par A, comme ça, on met A, comme ça, et on lit A inter B. C'est l'ensemble des X qui sont dans, dans R, tel que, ici, pour l'union, c'était O, pour l'intercession, maintenant, ça devient E. Donc, c'est l'ensemble des X qui sont dans R, tel que X est dans A et X est dans B. Dans A et dans B. Donc, j'ai ça. Et maintenant, A égale à quoi? Euh, j'ai pris ici A, c'est égal à l'intervalle moins infini à 0. Les réels qui sont euh, négatifs ou nuls. Ici, c'est les réels qui sont négatifs, positifs ou nuls. Maintenant, je vais chercher à quoi est égal à A union a inter B Alors, euh, donc ici, je vais là a inter B L'intersection c'est, elle dit, c'est les éléments qui sont communs à a et à b, les éléments communs à a et à b. Donc, on peut traduire ici euh, sur le plan euh, schématique a union a inter l'autre, C'est les éléments. Ça j'ai ici a, ici j'ai b par un diagramme. J'ai ici A et B. A c'est cet ensemble là et B c'est notre ensemble. Donc euh, A inter B c'est les éléments qui sont communs à A et à B. A inter B c'est ça. Et l'union, A union B, c'est cette partie qui est ici là, plus cette partie-là, plus celle-là. Donc euh, l'union, c'est tout ça. Donc maintenant, euh, pour notre cas, A interdit avec uh, A c'est égal à 1 moins B égal à 1 plus. Donc, uh, on aura quoi? Je vais uh, représenter, en représentant ça, on aura quoi? À ce va donner quoi? Quels sont les éléments qui sont à la fois négatifs ou nuls et positifs ou nuls? C'est quel élément ces éléments, c'est lesquels Négatif ou nul, positif ou nul, cet élément-là n'est rien d'autre que le singleton zéro. Donc, on peut dire tout simplement que R inter, R plus inter, R moins, n'est rien d'autre que le singleton 0. Le Donc, euh, on peut traduire. A inter B A inter B se traduit tout simplement. C'est égal à ce au singleton zone. Euh, ici, je vais traduire A inter B. Je prends A égal à moins 3 à plus infini. Ici, B c'est de 3 à plus infini. A inter B, c'est les éléments qui sont dans A et dans B. Les éléments qui sont dans A et dans B, j'ai représenté ici A sur la forme moins 3 A plus infini. B, c'est de 3 à plus infini. Là où je suis passé deux fois, ils sont, ces éléments-là sont dans A et dans B. Donc ici, A inter B, c'est l'intervalle de euh, euh, 3 à plus c'est fini. Alors, euh, je peux encore euh, trouver ce, cet exemple-là. Si j'ai A, si j'ai l'intervalle A égal à moins infini fini, à 3, ouvert, je cherche l'intercession avec l'intervalle euh, euh, 10 à plus c'est les deux intervalles là n'ont rien en commun. Je peux vous présenter cela. L'intervalle allant de moins infini à plus infini, notre droite, notre droite numérique. Alors, euh, ici, j'ai moins infini à 3. Et puis, euh, j'ai 10 à plus infini. Donc, moins infini à 3. Ici, euh, c'est ouvert sur 3. Voilà, ouvert sur 3. Et ici, c'est le 10 à plus infini. Donc, euh, je ferme ce 10. Donc je ferme ce 10. Et je vais à plus infini. Le 10 à plus infini. Donc je pars dans ce sens. 10 à plus infini. Donc, quels sont les éléments? Là où je suis passé deux fois, je, il n'y a rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Donc, les deux intervalles leur intersection c'est l'ensemble vide donc euh, cet intervalle là j'ai pris A ici j'ai pris euh, B là donc euh, A inter B c'est égal à l'ensemble vide A inter B à l'ensemble vide donc euh, par définition on dit que l'ensemble A et l'ensemble B sont deux ensembles qui sont disjoints